Et hey, salut, comment tu vas Moi, ouais, ça va, c'est la super forme. Alors, je me présente, Jérémy. Alors, euh, oui, j'ai décidé de, de, de, de faire les narrations pour le moment. Pour le moment, hein, <rire> Parce que je suis quelqu'un qui ne fait pas attention aux choses, forcément, tout de suite. Et j'ai acheté un micro pour la cam, et autant dire que... <rire> il n'était pas adaptable dessus malheureusement ma foi ça m'empêche pas de vous présenter euh, mes vidéos de te présenter mes vidéos vélo taf euh, donc là bah, par exemple là tu vois j'ai reçu une commande pour aller chercher euh, les tacos de mémoire c'était des tacos d'ailleurs c'est un petit peu la course qui, qui fatigue un peu pour pas grand chose mais bon c'est le boulot c'est comme ça on a décider d'être coursier à vélo donc on assume les aléas qu'il peut y avoir par rapport aux livraisons. Alors première vidéo où il fait nuit il se fait pas grand chose hein, autant le dire hein, il se passe pas grand chose en même temps les vidéos que je vais vous présenter ne seront pas forcément des vidéos où on va essayer de chercher à, à créer des vidéos entre guillemets buzz c'est à dire à, à faire un, un, un, un titre putaclic non, non, ça va être des vidéos où je serai en train de faire euh, mes trajets, mes, mes courses. Alors je, je choisirai hein, selon la destination euh, et puis euh, comme ça, euh, ça me permettra de te montrer différents trajets et puis ça me permettra aussi de moi de, de trouver d'autres chemins. Euh, J'ai réalisé qu'en utilisant le Google Maps, ouais, pour une fois qu'il est réellement ton ami celui-là, euh, bah que, il te faisait découvrir des chemins. Alors je l'utilise souvent c'est que quand je rentre une course euh, et que j'ai pas d'autres courses tout de suite au cul ou je décide d'arrêter de travailler et que si je suis assez loin de mon lieu de domicile. Ce qui eh, est assez souvent le cas, hein, euh, on peut se retrouver à 10-10 km, ouais 10, je me suis déjà retrouvé à presque 15. Euh, donc du coup bah, on utilise Google Maps avec l'option vélo et euh, du coup bah, il nous découvre, il fait passer par des chemins où honnêtement euh, c'est plus des chemins pour tracteur des fois honnêtement, euh, mais c'est sympa, sympa, ça permet de voir euh, notre région différemment, en tout cas voilà, voilà euh, ça va être surtout ça, par contre par rapport à ma conduite, je suis pas persuadé que ça va plaire à tout le monde. D'ailleurs, là, vous allez voir, le bus a été plutôt cool. Hop, là, il m'a vu de loin et il m'a laissé passer. C'était plutôt sympa. Je pense qu'il n'a pas été là. Bon, je n'en veux pas parce que là, il n'aurait pas pu freiner de suite, de suite. Hein, soyons honnêtes. Je pense que ça aurait été compliqué ou il aurait pilé, mais il y avait personne derrière. Mais il aurait pilé. Bon, après, voilà. Donc, par rapport à ma conduite, vous allez voir que pour beaucoup, je pense qu'elle sera pas forcément clean de partout. Et euh, ça, je l'admets. Excuse-moi. Euh, par contre, euh, voilà. Après, il y a peut-être des choses que je fais sans m'en rendre compte et pour moi c'est normal, alors que pas du tout. <rire> et non mec, c'est pas normal ce que tu fais. Mais euh, voilà, en général, c'est quand même de respecter au maximum le code de la route, euh, ne serait-ce que par rapport à, ne serait-ce que les équipements. Alors j'ai pas le, pas, je sais pas, gilet fluo, euh, voilà. Je, je le dis, je mets pas de gilet fluo et j'ai pas le casque, alors. Euh... Mais pas de casque alors ça c'est vrai que c'est à mon ça c'est une question que je me pose pour moi, toujours pourquoi j'aimais pas le casque je sais pas du tout je me posais pas la question ainsi enfin, vous pouvez me poser la question mais je ne saurais pas vous répondre peut-être d'ailleurs dites moi dans les commentaires hein, pour ceux qui font du vélo taf ou qui font vraiment du, du vélo est ce que vous vous mettez le vélo le, le vélo <rire> est ce que hey, tu mets ton vélo sur le, sur le crâne ou non est ce que tu est ce que tu mets le casque euh, ouais il faut dites moi dans les commentaires n'hésitez hein, pas euh, moi, personnellement, je sais que j'en ai un. Hein. J'ai un casque avec lumière intégrée et tout, mais je le mets pas. Je ne sais pas pourquoi. Bref, euh, je n'ai pas de gilet jaune. Alors, pour m'en excuser, euh, ouais parce que j'arrive à me trouver des excuses quand même, euh, j'ai un sac de livraison. Et donc, sur mon sac de livraison, forcément, bah, j'ai des réflecteurs. Et donc, du coup, euh, bah, le gilet, voilà il ne sert pas à grand-chose puisque mon sac sert de réflecteur. Ça, c'était le collègue qui m'a à moitié vu. Hein. Je n'étais je... <rire> pas là. Je... Salut, j'étais tout seul, bref. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, par rapport à ça, je dirais que je n'ai pas le casque et j'ai pas de gilet. Maintenant, au-delà de ça, j'ai deux lampes à l'avant. Une qui clignote, elle ne se voit pas beaucoup, mais elle clignote. Et une qui envoie plutôt bien, en sachant que là, c'est la première puissance. Il y a trois puissances. Euh, malheureusement, c'est qu'à la troisième puissance, elle se décharge énormément. Elle se décharge très vite. Euh, je crois que c'est pas plus de deux heures. Elle reste pas de deux heures. Donc malheureusement, pour le boulot, ce n'est pas évident. Et puis, c'est des batteries euh, qu'on charge euh, sur secteur. Et donc, du coup, euh, voilà, ils n'ont pas plusieurs batteries. Bref. <rire> donc, voilà. Donc, après, au-delà de ça, j'ai les lumières arrière. Une lumière à l'arrière qui clignote. Enfin, euh, bref, voilà, j'ai petit équipement tranquille, mais euh, je suis pas le casque et le gilet. Je suis désolé. Alors, là, tu vas voir, on va bientôt arriver. Il euh, va y avoir un petit moment de coupure. Hein, je, ça se verra, tu verras. Il y aura un petit décalage. Ouais, je ne suis pas un bon dans, le, dans la programmation. Hein. Euh, là, tu vois, par exemple, là, je me dis que c'est quelque chose que je viens de faire qui ne plairait pas aux gens. C'est vrai que je pouvais aller un petit peu plus loin, à 300 mètres, et puis faire le tour, mais le restaurant est juste à côté, là, juste à côté du crédit, là, à côté de la banque, hein, pour ne pas les citer, les, les, les amis agricoles. Ouais, c'est là. Euh, du coup, euh, voilà, je ça éviter de perdre de, de mètres et de revenir. Donc là, tu vas voir, j'évite de rentrer dans le restaurant avec, euh, avec la caméra, on ne sait jamais, et puis ça évite trop de de logistique point de vue paperasse bref là tu te rends pas compte mais j'ai déjà le repas dans le dos <rire> tu as vu la magie du montage quand même tu as vu je suis quand même fort j'arrive à faire des petits montages et là c'est la course est ridicule parce que tu vas réaliser que j'ai fait beaucoup de kilomètres beaucoup de kilomètres euh, devait y avoir euh, 3-4 kilomètres je vais essayer de te mettre euh... J'essaierai de te mettre là où moi, je suis en train de te parler là tu vois un petit un petit, un petit schéma de ce que j'ai fait comme distance et par rapport à ce trajet là pour la livraison en fait je reviens, là, il n'y avait pas deux jours, où c'est que j'ai traversé. Pour, ça devait pas te plaire d'ailleurs de ce que j'ai fait. Là, tu vas voir, regarde, hop, voilà, j'arrive ici. Okay, et là, voilà, il ne laisse pas passer lui, hein, et l'autre derrière va me laisser passer. Il est cool, lui. Non, c'était pas lui, c'était l'autre. Voilà, c'est lui. Merci. <rire> et en fait, regarde, hop, je vais juste en face. Voilà, voilà, tu vois, voilà, tu vois. Hop, hop, hop, et là voilà, t'es arrivé. D'ailleurs, j'y ai pas cru au départ, t'as vu, j'ai je, je, continué toujours tout droit. Je me suis dit, non, oh, c'est pas possible, c'est une farce. Et j'ai réalisé que mon GPS me dit, t'es arrivé. Je fais comment ça, je suis arrivé. Et oui, c'est juste en face. Bref, <rire> voilà, tu vois, les petits aléas, de, <rire> ce que je te disais au tout début de la vidéo, les aléas de la livraison, c'est que j'ai fait à peu près 2 km, 2,5 km 5 pour 400 m. Même pas, hein, même pas, il y a 100 m, 100 mètres à vol bref après c'est les aléas c'est comme ça te parler de ma monture vu qu'on la voit là tu l'as vu là tu la vois tu la vois hop hop on va voir une partie hop tu hop, je vois plus. <rire> ouais, bah, je vais te parler de ma monture tu vois hein, euh, on est en train de le voir là euh, c'est un cube euh, la marque cube un acid one euh, en 29 pouces trial montaigne. Euh, c'est un vélo à assistance électrique, je précise, vélo à assistance électrique et non un vélo électrique. Un vélo électrique te permet de pas forcément pédaler, alors que le vélo à assistance électrique, si tu ne pédales pas, tu n'avances pas. Tu comprends le ouais, le principe Ouais, ouais C'est ça, c'est comme si tu voilà. Bref, alors, euh, donc voilà, c'est donc un acide one cube euh, de 29 pouces en trial montaine, euh, continental pluie, euh, avec bande anti-crevaison à l'intérieur, euh, plus chambre à air anti-crevaison, voilà, euh, avec des semi-routes. Alors, j'ai d'autres boudins euh, qui, eux, sont en points sont en 2 par 2.25 donc autant vous dire que ça commence à faire lourd et c'est des sacrés crampons ils sont assez hard euh, bon après vous allez me dire oui mais t'es en VAE mon pote tu pourrais te démerder oui je t'avoue que je pourrais me démerder avec le VAE mais ça userait un petit peu plus la batterie d'ailleurs on en parlait un petit peu plus du VAE et du petit conflit enfin petit aléa que j'ai eu avec mon réparateur un aléa qui a duré un certain moment je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo si t'es là hein, bien évidemment donc là depuis tout à l'heure, depuis que je suis en train de te parler, en fait j'attends mon client, enfin ma cliente, oui c'est une femme, c'est charmante, euh, au-delà de ça. Mais euh, parlons peu, parlons peu, parlons bien, j'ai ma femme, hein. voilà, salut chérie. Euh, bref, donc du coup, donc euh, ouais, donc le vélo, vraiment très efficace. D'ailleurs, j'essaierai de vous faire des petites vidéos où on essaye de monter des, euh, des côtes bien raides et pas que sur du bitume. C'est l'avantage, il y aura juste à changer les pneus. Ça, c'est pas, pas... Ça sera mon problème. à mon... Voilà. En tout cas, bah, je suis en train de finir ma livraison. Ma cliente arrive. voilà, voilà. Je vais lui donner son, son tacos. <rire> J'espère que ce petit bout de vidéo t'aura plu. J'espère que ces petites vidéos te plairont. Encore une fois, je te dis, les vidéos ne seront pas là pour te présenter des vidéos chocs ou des trucs comme ça. Ce sera juste des distances. On pourra discuter ensemble et te montrer un petit peu la ville de Tours. Voilà, petit loup. A bientôt, à bientôt en vidéo. Je te souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye, ciao